Oui, alors bonjour, voici un tutoriel qui vous permettra de faire un questionnaire avec Google Formulaire dans le but de vous en servir comme outil de rétroaction auprès de vos élèves. Alors, pour commencer, rendez-vous sur Google.ca et cliquez sur la petite gaufre en haut à droite. Par la suite, vous allez choisir ici la petite icône euh, Drive ou disque en français. Et si vous avez déjà un compte, vous reconnaîtrez euh, tout de suite tous les fichiers présents dans votre espace de stockage. Donc, ici, dans le coin, euh, supérieur gauche, je vais cliquer sur Nouveau et activer l'application Google Forms. Donc, Google Forms est une application de Google qui sert principalement à faire des sondages ou questionnaires sur des sujets divers. Donc, là, ici, on a notre questionnaire que nous allons euh, tranquillement euh, bâtir et euh, garnir. Donc, vous pouvez déjà d'emblée euh, ajouter une image signifiante en cliquant sur l'icône Palette de couleurs. Donc, je vais choisir une image. Ça tombe bien. Ici, j'ai travail et école comme thème. Je vais choisir, par exemple, l'image de livre sur une bibliothèque. Et je vais choisir. Donc, aussi, ce que vous pouvez faire en dessous de votre image, vous pouvez faire un petit texte d'introduction qui explique un peu votre démarche aux élèves, pourquoi vous leur demandez de faire euh, un petit questionnaire visant à, à faire une rétroaction avec eux. Au début du formulaire, vous pouvez demander, par exemple, au répondant de s'identifier. Donc, « Quel est ton nom? » Et ici, je vais choisir « Réponse courte ». Nous allons y revenir euh, dans, quelques, dans quelques secondes. Donc, notez que pour chaque question, vous avez une petite fonction ici s'intitule « Obligatoire ». De cette façon, si vous l'activez, les élèves ne pourront pas passer à la question suivante tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas répondu d'abord à cette question. Donc, par la suite, vous pouvez intégrer vos questions de rétroaction à proprement parler. Donc, euh, je vais déjà ici ajouter, je vais faire la petite fonction, le petit « plus » encerclé. Donc, « Ajouter une question ». Donc, lorsque vous rédigez vos questions, il faudra tenir compte du type de réponse que vous attendez. Donc, à droite de votre question, vous avez un menu qui vous propose justement la forme que prendra euh, la réponse. Donc, voici des exemples. Donc, comme première question, on peut demander aux élèves le niveau de difficulté qu'ils ont rencontré. Par exemple, en leur posant la question « ce dernier projet, je l'ai trouvé ». Trois petits points. Donc, on va choisir ici l'échelle linéaire, où on déterminera que, ici, échelle linéaire, où 1, par exemple, l'élève a trouvé, par exemple, le projet euh, très difficile, et 5, où les élèves auraient trouvé que le projet est très facile. Donc, encore une fois, je vais activer ma petite fonction ici, obligatoire. Donc, il est possible aussi de proposer un modèle de question où les élèves pourront choisir un ensemble de réponses proposées ici. Donc, euh, ben, on va prendre par exemple ici une question où les élèves auront utilisé euh, un ensemble de ressources et vous, ça vous intéresse de savoir quelles ressources les élèves ont utilisées. Donc, ici, je vais faire, euh, ben voilà, l'option euh, case à cocher. Ou, par exemple, je demande aux élèves quelles ressources ils ont utilisées pour euh, réaliser, en fait, leur projet. Donc, euh, par exemple, on pourrait donner comme exemple ben, mon enseignant-enseignante. Ici, deuxième option, mes camarades de classe, des membres de ma famille, des ressources. De la classe, ou encore ce qu'on peut faire, on peut leur dire, par exemple, peut offrir une option autre, où l'élève pourra rédiger de son cru une réponse, si par exemple, euh, si les ressources qu'il a utilisées, par exemple, ben, ne se trouvent pas dans le choix proposé ici. Donc aussi, après ça, euh, nous allons faire une petite section à part où, par exemple, on « Remercie euh, l'élève d'avoir répondu à ce court questionnaire de rétroaction. » Donc, par, par exemple, on va dire « Merci d'avoir répondu à ces questions-là. » Etc. C'est ah, une démarche qui est utile pour toi ainsi qu'à ton enseignant. Donc, une fois le questionnaire de rétroaction terminé, vous pourrez partager celui-ci en cliquant sur « Envoyer ici », le petit icône euh, « en haut en violet ainsi vous pourrez partager le formulaire en cliquant soit sur l'enveloppe ici c'est à dire euh, écrire une adresse courriel spécifique à l'envoyer à une personne spécifiquement ou encore plus pratique pour un partage en plus grand nombre l'icône de lien où vous pourrez partager de façon plus efficace le formulaire en copiant, collant, collant le lien et l'expédier par courriel. Donc, une fois votre questionnaire distribué et complété par les élèves, vous pourrez consulter les réponses qui sont compilées dans la section « Réponses » de votre questionnaire. Ici, je constate déjà qu'il y a 12 élèves qui ont répondu à mon questionnaire de rétroaction. Donc, Nous allons nous attarder sur essentiellement deux façons de consulter les résultats du questionnaire. D'abord, un résumé où euh, Google Formulaire présente toutes les réponses obtenues pour chaque question. Donc, ici, par exemple, on a un graphique. Euh, vous vous souvenez de la, réponse, la question, donc euh, le niveau de difficulté rencontré. Donc, Google Formulaire ici, a décidé, de par exemple, de résumer l'ensemble des réponses euh, des élèves euh, sous forme des graphiques, ici. Question d'avoir une vue d'ensemble. <rire> Ensuite, vous pouvez consulter les réponses de façon individuelle, donc ici. Euh, où vous serez en mesure euh, d'obtenir une rétroaction, mais par élève. Donc, c'est-à-dire de voir euh, chaque élève a fourni euh, quelle réponse à toutes vos questions. Et enfin, vous pourrez euh, disposer des données du questionnaire de rétroaction sous forme de tableur donc, avec le petit icône vert dans le coin supérieur droit. Donc, vous allez peut-être probablement reconnaître, en fait, euh, cette interface ici de tableur. Donc, dans tous les cas, vous serez en mesure d'obtenir une rétroaction en lien avec un projet ou une activité que les élèves viennent de réaliser. Donc, voilà, j'espère que euh, nous avons pu vous éclairer sur les possibilités qu'offre Google Formulaire dans l'élaboration d'un questionnaire de rétroaction.